Il fuit le pays avec toute sa famille et son enfant en bas âge, Nasser Sultan, le symbole du désespoir de la jeunesse algérienne. Depuis plusieurs heures, les photos de Nasser sultan un jeune activiste du Irak originaire de Bab el-Wed, suscitent un énorme buzz sur les réseaux sociaux en Algérie. Et pour cause, l'homme vient de se lancer dans la harga, à savoir fuir illégalement le pays en empruntant une embarcation de fortune, en compagnie de toute sa famille y compris un enfant en bas âge. Les photos, parlent d'elles-mêmes. Deux enfants âgés de moins de onze ans, un bébé en bas âge et leur mère infortunée qui accompagne Nasser Sultan sur une embarcation de fortune qui a traversé toute la Méditerranée pour permettre à toute une famille algérienne de rejoindre les plages du sud de l'Espagne. Totalement inconscients du danger auquel ils sont exposés, les enfants du irakiste Nasser Sultan, affichent devant le smartphone de leur père un sourire enchanteur. Leur visage angélique défie l'horreur de cette mésaventure qui pourrait les renvoyer vers les abîmes de la Méditerranée si, par malheur, leur embarcation chavire en haute mer. Dieu merci, Nasser et sa famille sont arrivés sains et saufs sur les côtes espagnoles. Les petits anges algériens qui ont suscité le buzz sur les réseaux. Avec leurs sourires épatants qui tranchent avec la malheureuse condition des Aragas algériens, ces âmes perdues qui flirtent avec la mort pour obtenir une vie meilleure sous des cieux plus cléments, loin de leur pays qui les martyrise avec une précarité quotidienne, une pauvreté de plus en plus extrême. En quelques heures, Nasser Soltan et sa famille sont devenus à leur corps défendant le symbole du désespoir de la jeunesse algérienne. Cette jeune naguère engagée en faveur du Irak et nourrissant la grande ambition de procéder au changement démocratique dans leur pays pour ensuite le remettre sur les rails du développement économique et social. Cette ambition s'est, malheureusement, évaporée et le Irak rêvé à tourné au cauchemar totalitaire que le pouvoir algérien est en train d'instaurer, sur l'ensemble du territoire national en menant tambour battant une répression massive, brutale et inédite depuis la fin de la décennie noire. Les runes à guerre pleines de manifestants rêveurs d'une Algérie meilleure, sont aujourd'hui désertées, alors que les prisons du pays sont bondées de détenus politiques. Et à l'Algérie de Bouteflika a succédé, certes, une nouvelle Algérie, mais une Algérie, marquée par l'effondrement économique, la faillite financière, l'appauvrissement accéléré du pays, les pénuries des produits alimentaires, la dévaluation de la monnaie, la chute du pouvoir d'achat, la crise de l'eau potable des liquidités, etc. C'est cette nouvelle Algérie que Nasser Sultan et ses enfants ont fui pour chercher d'autres rêves ailleurs, dans un autre pays, où les droits de l'homme sont respectés, les libertés publiques protégées et la dignité humaine préservée. Combien de Nasser Sultan restent encore en Algérie Combien de pères de famille vont-ils emprunter la voie de Nasser Combien sont-ils encore à vouloir sourire à la mort pour changer de vie, à défaut de croire à l'avenir dans leur propre,